Aujourd'hui, on est là pour le shooting photo pour euh, bah, le voyage extraordinaire de Jules Verne. C'est euh, une première journée un peu spéciale puisqu'on n'a pas encore répété, donc on découvre les costumes. Enfin fini, on découvre les, les copains euh, habillés, les marionnettes. C'est la première fois que je m'habille comme, euh, comme mon petit Jules, c'est euh, mon petit moi. On est tous euh, passés les uns après les autres, on se pomponnait, maquillé, euh, mettre en costume, qui sont enfin prêts. Et voilà, on passe chacun notre tour et par petits groupes euh, pour faire des petites photos entre nous. Film, on peut, peut le mettre, mettre juste là devant. Ouais, plutôt des bandes poussées et fines. Voilà, ouais, ouais, c'est ça. Ah. ça c'est top. Il met le hasard. Il m'a mis le vide ou quoi Il a même trop le même planche ah bah, L'histoire de Jules Verne, alors c'est une vraie histoire euh, originale parce qu'on plonge dans, dans l'enfance de, de Jules Verne à l'âge de 12-13 ans. Ses parents décident de l'envoyer au pensionnat, donc il ne pourra plus raconter d'histoire à, à ses frères et sœurs. Les personnages qu'il a créés ne veulent pas spécialement qu'il devienne grand. Un soir il se fait enlever par un de ses personnages qu'il a inventé. Ah. Oui, C'est un spectacle pour les adultes qui vont amener les enfants. Il y a vraiment plusieurs couches de lecture, des univers qui se, qui se télescopent et qui plaisent autant aux enfants qu'aux adultes. C'est une grande grande aventure à découvrir en famille fait des histoires en de La prochaine étape, c'est les répètes, qui commencent dans trois jours. Au total, on est 15, et euh, on va commencer à travailler les scènes. On a enregistré l'album, déjà aussi. Donc là, euh, 6 semaines de répétition, je pense, et puis, euh, et puis le 17 octobre. Objectif 17 octobre au théâtre Magador. C'est quand même un luxe de pouvoir jouer là-bas pendant plusieurs mois, donc... Euh, je suis vraiment ravie, quoi. J'ai vraiment trop hâte. <rire>